Bonjour à vous tous, je m'appelle Stéphane Ozano, je suis le directeur des systèmes d'information de Sciences Po et j'ai participé avec François Cavalier, Marie-Lista Gouria, enfin bref, chacune des équipes des trois bibliothèques à la conception et au suivi du projet. Donc avec Olivier Pouchard, un de mes adjoints, nous allons vous parler un petit peu de la structure telle que nous l'utilisons pour le moment. Comme ça, vous allez voir très concrètement à quoi ça ressemble. Voilà, et puis je vous propose, après une présentation d'Olivier qui va prendre peut-être un peu moins d'une dizaine de minutes, que nous ayons euh, des questions ouvertes, tout simplement, et on va tenir en une demi-heure, si ça vous convient. D'accord Alors, euh, Olivier, tu nous dis quand tu es prêt, ce que nous vous proposons, c'est tout simplement de vous présenter le schéma de structuration des différentes plateformes que nous avons, euh, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée, puisque vous avez eu une présentation concrète, je crois, de l'outil ce matin, donc euh, on ne va pas revenir sur ces détails-là. Euh, et puis, euh, voilà, donc, euh, M. Pouchard, la parole est à vous. Désolé, j'arrive pas à me connecter. Ah, ah, c'est toujours les effets présentation. Non, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours les effets présentation. Voilà. J'ai mis des systèmes de sécurité ah ouais. qui vous sont inconnus. C'est ça. Merci. C'est très bien. Il voilà. y toujours l'attention, vous savez, le... La petite tension qui fait qu'on a peur de quoi que ce soit. Donc, euh, ah oui, parce qu'on s'est pas connecté, en fait, c'est ça. Super. Est-ce que la lumière va être, à votre avis? Sinon, on va essayer de se débrouiller avec nos capacités lexicales pour vous expliquer ce que représente un schéma. Oui, il faut le connecter. je me connecte. Peut-être. C'est l'opération la pire en fait, mettre un mot de passe devant une assemblée de 80 personnes. En général on se trompe, cognitivement on est tous troublés, n'est-ce pas ah, non mais ça c'est simple, ça c'est simple Marie-Lise. Okay, non, pas tant que ça. C'est bien masqué. Hein. <rire> Un Mac de... Oui, en fait, vous voyez, typiquement, c'est ça. Hein. Ah, là. Entre PC et Mac. Hein. Moi, je suis pour les PC. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pour les Mac. Voilà. Et la lumière est, est Presque. Ça. En fait, il aurait mieux valu que tu prennes ton Mac d'emblée. Mmh. Bon, ça ne va pas être très long, vous inquiétez pas. Donc on voyez tout simplement les éléments de sécurité que la plateforme Google permet. Et pour faire un peu de publicité, c'est un des services que nous offrons à Sciences Po, donc euh, ça fonctionne. Et donc... Ça y est, voilà. Donc Olivier... On présente la présentation en quelques mots et puis on discute ensuite, voilà. Bonjour à tous, donc désolé pour ce petit contretemps. Donc je vais vous présenter rapidement, en fait, les différentes architectures possibles pour le déploiement de, de NumaHop. Voilà, donc ce qu'on avait demandé... pardon. Voilà ce qu'on avait, Alors, je vérifie juste, Ok, oui, ça, ça, ça va vous voyez à peu près là ça, bon. En mode plein écran, voilà, c'est où ça doit être Ok, ça okay impeccable. Voilà donc l'idée en fait c'est dans, dans la création de l'outil en fait, donc j'ai eu la chance moi de participer aux premiers ateliers métiers parce que le chef de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage n'était pas encore arrivé, donc j'ai fait un peu office avec l'équipe Progilone pour tout ce qui était besoin. Et c'est vrai que l'objectif était, comme c'était un produit open source, et qu'on voulait effectivement pouvoir le diffuser un peu partout, dans, dans les contraintes techniques qu'on avait mis en place, c'était d'avoir bah, un mode de déploiement un peu au choix de chaque bibliothèque. Et donc c'est un peu ce qu'on voit ici, c'est que vous avez soit effectivement... Euh, un déploiement avec un serveur central. Donc, pour information, par rapport à la question de tout à l'heure, bah, Progilone, c'est le service en fait, qu'elle fournit aujourd'hui à nos trois bibliothèques. On va voir un peu l'architecture après de cette, euh, de cette solution, effectivement, serveur central qui ont été mis en place pour nos trois bibliothèques. On peut avoir aussi euh, un service local avec euh, du stockage euh, pour une bibliothèque, hein, quelqu'un qui est dans son coin, qui fait, euh, qui fait un peu ce qu'il veut euh, au niveau de ses données. Et une troisième personne qui peut avoir... Euh, une ou une euh, bibliothèque qui vont stocker leurs données euh, chez eux. Alors l'avantage du trait qu'il y a entre les sites locaux et le site euh, standard, c'est qu'on peut avoir euh, des données communes. Hein, L'idée, c'est aussi de partager, même si on a des données qui sont stockées chez nous, on peut quand même partager les métadonnées de, des projets, etc., de faire des partages de projets avec d'autres bibliothèques. C'est l'intérêt en fait, de, de l'outil qu'on voulait aussi euh, mettre en avant. Voilà. Donc là, c'est une solution de déploiement qui est euh, la plus large possible, on va dire, qui, qui pourrait être... Euh, voilà, donc... Euh, ah ben là, je vais répéter ce que j'ai dit, désolé, j'ai oublié que j'avais fait des, des, des images un peu, un peu différentes. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place, nous, pour la bibliothèque. Euh, là, c'est en fait juste des données centrales, avec juste les, les macros... Euh, euh, pardon, les données, euh, les, les métadonnées, pardon, qui sont stockées de manière centrale, mais tous les fichiers sont délocalisés dans une ou une architecture locale. Euh, et là, on a bon, une bibliothèque qui se rattacherait éventuellement à, ben, à l'infrastructure qu'on a mis en place, nous, avec Progilone. Éventuellement, si une bibliothèque veut aussi participer avec les métadonnées, mais veut garder en local ces données, ça serait cette, euh, cette architecture euh, cible-là. Euh... Bon, là, c'est les, est les estimations de stockage qu'on a besoin. là, Comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même des images de haute qualité euh, qui, sont, qui sont diffusées. Donc, on est parti aussi pour limiter aussi des coûts euh, sur des, euh, des données qui servent seulement d'espaces des, des de stockage, de transition. C'est ça qui est très important. C'est comme, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, l'objectif, c'est qu'il y ait des livraisons de fichiers numérisés à haute définition. Lors de la livraison, bon, il y a plein de vérifications qui sont faites, etc. Et il y a également des fichiers dérivés qui sont créés en hein, fonction de chaque bibliothèque ou chaque projet. Il y a des, il y a, je dirais, des, des surcharges qui peuvent être faites par projet ou par bibliothèque. C'est au choix en fait, de, de, de chaque projet, même, ça descend jusqu'au projet, pour justement euh, permettre bah, de faire les contrôles, etc. Euh, et, et ça, bah, du coup, ça prend quand même pas mal de place au niveau, euh, au niveau stockage. Voilà. Vous l'avez compris, la plateforme NuMaop n'est pas une plateforme de stockage voilà, Ce n'est qu oui. que transitoire durant le frulu de validation du processus de numérisation. Donc il faut imaginer évidemment l'aval. Voilà. Voilà, donc oui, une fois qu'on a fait ces validations, etc., que le projet est clos, voilà, bah, on, on publie sur le, le CINES ou, euh, ou un autre. Euh, un autre euh, comment on dit, Une autre entité de, de, de stockage pérenne. Et on peut aussi le publier voilà, sur un site. Euh, bon, aujourd'hui, c'est. Euh, euh, oui, ou Internet Active, ou le Cines. ou voilà. voilà. Tout à fait. Et ensuite, l'idée, bah, c'est de nettoyer les fichiers, euh, les fichiers qui ont été livrés pour justement alors, nettoyer de la plateforme du Mahop, mais éventuellement, avant de les nettoyer, de les récupérer euh, en local, enfin où vous voulez, euh, si vous en avez besoin. Voilà. Donc voilà en gros aujourd'hui l'architecture qui est déployée aujourd'hui par, euh, par Progilone pour euh, nos trois institutions. Euh, voilà, donc euh, bon, chaque utilisateur se connecte via un, un câble réseau de... enfin une liaison euh, réseau de 200 mégabits. Chacun d'entre nous en fait, a un espace de stockage indépendant avec un serveur SFTP. Euh, et on a en fait en commun bah, le, ce que je disais tout à l'heure, les, les projets, les données, etc. Alors c'est pas tout en commun, tout est ouvert, hein, c'est chaque bibliothèque veut... enfin choisit s'il veut ou pas partager euh, certains de ses projets, hein, si je dis pas de bêtises... Voilà. C'est comme ça que c'est fait. Si on veut garder des projets euh, spécifiques à chaque bibliothèque, on peut aussi le garder euh, de manière euh, cloisonnée, on va dire. Il n'y a qu'un euh, compte super administrateur, effectivement, qui, qui, qui a la possibilité de donner des droits euh, à un administrateur bi d'une bibliothèque au départ, qui lui, après, peut décliner euh, en dessous. Mais il y a, on va dire, un super admin qui permet d'avoir euh, la main sur, sur l'ensemble des, des bibliothèques à créer, etc., donc euh, ce qui est important aussi peut-être pour les gens que ça intéresse, bah, c'est en, entre guillemets les, les librairies et, euh, et frameworks utilisés dans, dans, dans l'application qui a, qui a été développée jusqu'à présent. Donc c'est du Java euh, 8, il y a du MariaDB avec les versions, Elasticsearch, voilà, et puis quelques outils euh, d'ossérisation et de traitement d'image qui, euh, qui sont listés ici. Voilà. Donc bah, je crois que c'est tout avec ça oui. on a fait donc la présentation très concrète des plateformes telles qu'elles sont structurées chez nous et qui fonctionnent et dont la performance en fait dépend effectivement que les nettoyages soient régulièrement faits et pour vous donner un petit retour d'expérience, on a eu parfois des ralentissements de performance parce que justement, on avait laissé trop les documents en question sur la plateforme. Donc c'est un peu, je dirais, contre nature puisqu'on n'a on a pas tellement envie ou on oublie de nettoyer les données. Je ne suis pas sûr que vous nettoyez tous vos messageries Internet régulièrement. Et là, c'est une obligation pour que les performances de l'application soient préservées. Voilà. Messieurs, peut-être que vous voulez rajouter quelques éléments. Sinon, ce que l'on peut faire, c'est passer la parole directement à la salle. Monsieur non Non, je pense qu'on peut passer à la question et j'espère que parmi vos questions seront induites des sujets. Euh qu'on pourrait aborder naturellement, enfin, qu'on pourrait aborder maintenant, mais je préfère qu'elle soit induite par vos propres interrogations plutôt que poussée par nous, en fait. Voilà. Sinon, si jamais ça ne ressort pas, je reviendrai dessus, enfin, on reviendra dessus, à moins que Loïc ait quelque chose. Oui, J'ai juste une petite précision par rapport au ralentissement qu'on a pu rencontrer. C'est aussi beaucoup dû au traitement de l'image, en fait, au moment de la livraison des lots. S'il y a plusieurs traitements d'image faits en parallèle, parce qu'on a trois établissements qui travaillent sur le même serveur, il faut se mettre d'accord actuellement entre les établissements pour savoir à quel moment, qui, euh, qui, livre, qui livre quoi pour, pour essayer de répartir la charge dans le temps. Alors, ça, ça se fait normalement relativement bien puisqu'on n'est que trois. Donc imaginez, c'est plus compliqué. Donc ça fera partie des processus un peu organisés. Et puis ça dépend, vous avez vu, des différentes plateformes que l'on peut mettre en place. Voilà. On le ce matin notre... On nous le... Ah, l'OCR, il faut attendre le micro. Comme on le disait ce matin dans une présentation, il y a énormément de choses qui se font la nuit. Voilà, et donc les livraisons aussi peuvent se faire le soir, peuvent partir le soir et travailler la nuit, ce qui fait que la plateforme n'est pas bloquée pour les autres établissements. Alors, est-ce que vous avez des questions, messieurs-dames Les traitements aussi, Pardon. ce qui est important de préciser, c'est que les processus lourds de sortie de documents se font entièrement la nuit, donc ce soit pour l'archivage, le stockage ou la diffusion, donc ce qui fait qu'on n'est pas encombré par les process des autres bibliothèques en journée. Est-ce que vous avez des questions, du coup, maintenant Alors, on va optimiser la pose de questions en ayant deux personnes de chaque côté. <rire> Est-ce qu'il y a des questions où on force Christophe à aborder les points qu'il voulait aborder oui. En fait, c'est bien là-dedans que se situe le nerf de la guerre, quand même. Oui. Euh, oui, alors. Euh, Monsieur Du coup, je, je pose une autre question, puisque je. Voilà, euh, pour lancer un peu le, les questions. Euh, en fait, là, vous présentez un, le schéma actuel euh, qui est lié euh, à, votre, à ce travail à trois autour du développement de la. Euh, de numaop euh, mais est-ce que pour vous, vous considérez que c'est une solution euh, pérenne à euh, quelques années, on va dire, d'avoir ce regroupement euh, à, à trois, euh, où vous, enfin vous êtes trois sur ce, sur ce serveur euh, partagé. Euh, est-ce qu'un jour vous réintégrez, enfin vous pensez que à Terme, il faut réintégrer ça sur vos propres machines et chacun doit se séparer. Est-ce que vous voulez ouvrir encore plus Est-ce que vous pensez que 3, c'est formidable et ça va rester comme ça Alors en quelques mots, on est très pragmatique pour vous dire la vérité. On n'a pas d'approche idéologique au sens où chacun chez soi ou au contraire on le partage. Là, il se trouve que très pragmatiquement, c'est un projet qu'on a mené à 3, qu'il y avait aussi une raison d'économie en termes de coûts et que c'était une manière aussi dans, dans la... Parce qu'en fait, on, le projet marche bien, mais on est quand même encore en phase de rodage. Donc on va tester, on sait qu'on a trois scénarios alternatifs, après ça dépend des moyens, ce que les institutions sont capables de mettre en œuvre par elles-mêmes. Parce qu'on parle de logiciels libres et puis de choses que l'on doit télécharger par soi-même, mais ça quand même nécessite un niveau à minima de compréhension des réseaux et des flux que ça implique quand il faut les faire passer, et puis de structuration des différentes bases de données. Donc c'est un logiciel libre mais qui nécessite quand même des compétences que parfois tout le monde peut très bien ne pas avoir. Donc nous, on part dans cette logique à trois, on structure ça en conséquence, on est très agile au sens où on est capable de le faire évoluer, le consortium, si un jour ou l'autre, les institutions ont des approches différentes, eh bien, ça faudra peut-être dire qu'il faudra les différencier, effectivement, mais on n'est pas a priori sur cette logique-là. Pour le moment, le travail de mutualisation fonctionne plutôt bien. Après, on sait très bien que si l'outil rencontre un succès euh, phénoménal, il est évident qu'on euh, ne pourra pas tous être sur la même structure. Euh, ça marche à trois, euh, peut-être qu'à 20, ça sera plus compliqué. Après, vous vous posez tout à l'heure la question de la gouvernance et de la manière de réintégrer les apports de, de chacun. C'est des choses sur lesquelles il va falloir être créatif et inventer sûrement une gouvernance que nous n'avons pas encore. Pour le moment, c'est qu'on la confiance existe vraiment entre les trois institutions. C'est ce qui a permis d'accoucher, euh, afin de faire naître ce petit bébé. L'idée, c'est d'aller au-delà, mais pour le moment, euh, on va voir ce que cette année va donner, et puis on verra après. Voilà. Donc, euh, on sera très concret, très pragmatique, et euh, tout à fait terre à terre en fonction des besoins de chacune des bibliothèques en question. C'est un peu c'est notre philosophie, pour vous dire la vérité. Et après, on verra si, euh, si l'hébergement n'est plus aussi satisfaisant en termes de performance. On ne s'attend pas de, de réintégrer, en tout cas pour le cas de Sciences Po, ce type de prestations en interne. Voilà. Mais ça veut dire que derrière, vous avez une infrastructure qui est puissante en termes de liaison spécialisée, en termes de serveurs, de puissance de calcul, etc. C'est etc. là que je vais reprendre la main. Effectivement, d'un point de vue pratique, cette architecture, il faut voir comment elle vit et comment elle évolue pour pouvoir adapter peut-être les ressources qui y vont. Et puis voir à l'usage en exploitation vraiment plein temps comment la plateforme se comporte. Mais ça nécessite aussi, et j'appuie... Je, je, et je remercie Stéphane et les autres établissements d'avoir contribué. Nous n'avons pas à la Bulac de, de compétences, de spécialités Java, par exemple. Voilà. Et une des, des, des propositions d'hébergement, enfin d'architecture qui est là, euh, et je remercie aussi Progelone d'avoir participé à l'hébergement de, de, de la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui. Euh, L'avantage pour nous, c'est que sans compétences Java, le fait de fonctionner en mode software service, en fait, on n'a pas la maintenance de cet élément technique à faire. On n'a pas, pas les compétences parce qu'on n'a pas de, de, de compétences spécifiques sur ce domaine-là et on n'a pas la, la force de frappe euh, et, ni le besoin déjà existant en interne pour ce genre de, de, de, de technique, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de, de Sciences Po qui a fait oui, mais des choix qui En même pas. temps, euh, enfin, je, je vais être très clair et très net Sciences Po, les forces de l'institution sont quand même limitées. Hein. Ouais. Je ne peux pas être le développeur de, de NumaOc pour euh, toute la République française. Toute la planète, éventuellement tout l'univers. Je vais être très précis par rapport à ça. Euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est adossé. Euh, après, on peut critiquer cette stratégie-là, hein, mais qu'on s'est adossé avec une entreprise commerciale, avec les compétences qu que vous avez pu voir. Vous avez vu qu'on n'a pas choisi non plus cette entreprise au hasard pour pouvoir aussi euh, renforcer, je dirais, l'écosystème que nous présentions en fait. Voilà. Parce que c'est pas que de la technique, c'est aussi des acteurs économiques qui doivent euh, travailler, fonctionner ensemble. Voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il faut arriver à croiser. Pour le moment, c'est vertueux. Et dans, les choix, dans les choix à faire par chaque établissement, il y a le niveau de maîtrise technique et fonctionnelle des différentes composantes et le mode de communication et de développement peut du système d'information de chaque établissement en fait. Ce que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, euh, vous avez vu qu'il y a peu d'utilisateurs encore sur la plateforme. Nous, on ne s'est pas posé la question de leur intégration par rapport à notre système d'authentification, par exemple. Parce que quelques, quelques personnes peuvent gérer ça euh, localement, euh, simplement, suivant des procédures. Mais ce qui est tout aussi envisageable, c'est que... Alors Numaop est un premier contact... Mais vous avez bien vu que l'équipe fonctionne bien, qu'elle interagit bien. On vous présente à trois ce, cette plateforme. Quand une institution a des questions à se poser, évidemment, on est ouvert pour dire quels sont les questionnements qu'on a eus, comment on a fait, etc., pour donner les conseils. Mais c'est vrai qu'une une, enfin, une entité qui serait toute seule, sans, sans compétences en termes de réseau, développement, etc., ou autre, je pense qu'il faut alors qu'elle ne soit pas seule à le faire, d'une certaine manière, parce que ce n'est pas un outil très simple à installer à minima, parce qu'il y a des questions de performance qui ne sont pas aussi faciles que cela. On l'a testé voilà, et on a vu. Ce oui, n'est pas je... impossible, hein, je ne voulais pas tuer l'enthousiasme en disant ça. Non, après, après, oui, l'architecture la, actuelle aussi, c'est comme je le disais au, au, au début, c'est aussi pour un problème de coût, parce que c'est vrai qu'on pourrait doubler, tripler l'architecture euh, et faire des livraisons euh, tous ensemble, mais le problème, c'est que c'est un coût hyper important pour le peu de ressources, parce que si 99% du temps... Les serveurs dorment parce qu'il n'y a pas de livraison ou de choses comme ça. Voilà, c'est aussi le, voilà, où mettre le curseur par rapport à ça. Quoi. Donc, euh, là, aujourd'hui, euh, les trois bibliothèques ont décidé bah, de, de partager le temps, euh, voilà, de, de communiquer pour, euh, pour se partager ce temps-là. Mais effectivement, après, euh, si on a des moyens illimités, on peut mettre une infrastructure euh, énorme. Mais bon, ce n'était pas en, en fait l'objectif au départ. Voilà. Mais je vais être explicite jusqu'au bout pour vous dire un peu ce que ça coûte à Sciences Po, en fait, par an. Parce que comme ça, vous aurez des idées. En fait, par an, nous payons, nous, 8 000 euros hors-taxe pour tout ce qui est question de maintenance, d'assistance applicative, de suivi de coûts supplémentaires auprès de Progilone, plus l'équivalent de 6 933 euros hors-taxe pour tout ce qui est hébergement des espaces de production, de pré-production et de la gestion quotidienne des serveurs. Donc, grosso modo, ça fait du 14 000 hors-taxe par an. C'est quand même pas la fin du monde non plus. Alors peut-être que vous allez me dire que c'était énorme. Euh, c'est ce que chacune de nos institutions paye pour une plateforme tout à fait moderne. Donc euh, avec 1,2 téra de données pour chacune des institutions en flux, c'est... c'est... Voilà, euh, alors effectivement, le projet a coûté beaucoup plus cher. Euh, L'investissement initial, nous l'avons porté. Il a été financé largement par, euh, par du temps de travail interne de chacune des institutions euh, et aussi du financement public. Et Après, c'est la capacité à embrasser et à adopter le projet chez vous, à structurer aussi les processus de gestion chez vous en termes de gestion du processus de numérisation. Au final, c'est ça qui a été très créatif dans le projet. Ce n'est pas tant la technique qui était derrière, puisqu'au final, on a pu y répondre. Que la manière intelligente de faire des interfaces qui parlent aux gens, que de nommer comme il fallait les projets, de récupérer de manière élégante les métadonnées et de voir l'amélioration en termes de qualité de données que ça donne. Moi, je trouve que c'était, en tout cas, de mon, en tant que DSI, en tant qu'expérience, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir ce qui s'est produit ainsi. Voilà. D'autres questions J'avais une question. Plusieurs institutions m'ont dit qu'ils avaient essayé d'installer par eux-mêmes. Et je sais que ça a été fait en phase de test, en fait, par notre DSI et par la DSI de Sciences Po. Est-ce que éventuellement vous avez un retour sur ces points-là en termes de temps de travail, en termes de difficultés que vous avez rencontrées pour aiguiller les personnes ou qui souhaiteraient justement se lancer dans l'installation et qui sont en train de le faire en ce moment même oui. Alors, donc, pour l'installation, on, on, on a dû installer un serveur dédié. Il faut vraiment respecter euh, les différentes versions qui sont préconisées par le Git. Alors, on l'a utilisé à la Bibliothèque Saint-Geneviève, c'était pour tester l'architecture décentralisée. C'est-à-dire qu'il y avait un serveur qui était chez Sciences Po, le serveur principal, le serveur central. Et nous, on a installé un serveur applicatif propre dédié à la Bibliothèque Saint-Geneviève. Le souci qu'on a rencontré, c'est notamment pour mettre en place la sécurité entre les deux serveurs, c'est-à-dire établir un tunnel... Alors, il fallait mettre en place un VPN ou alors passer par un tunnel SSH pour euh, vraiment euh, garantir le, la sécurité des données entre les deux serveurs. On n'a pas eu de problème particulier sinon, si ce n'est euh, de temps en temps, on des petits soucis de paramétrage, euh, notamment puisque la configuration se fait en YAML, donc il faut vraiment bien faire attention à toute l'indentation, respecter euh, le, euh, au caractère près euh, vraiment le, la configuration. Mais vraiment du moment qu'on respecte les versions, pas de soucis particuliers, je dirais. Oui alors nous à Sciences Po on a effectivement été euh, les premiers à l'installer euh, pour la version de, de recettes. Enfin les premiers. À part les plateformes de dev bien sûr, hein, par projet Lone, mais en fait pour euh, tout ce qui était déploiement en fait pour l'institution, donc le, le premier serveur de recette effectivement central avait été fait chez nous. Euh, et je sais que bon les premières doc étaient. Voilà, réglages et tout donc je sais qu'il a eu euh, ils ont eu quelques petites difficultés hein, enfin ben, les mêmes que qu'on rencontré euh, euh, les autres bibliothèques je suppose c'est effectivement c'est de bien lire les docs de bien prendre les versions qui sont préconisées parce que bon comme tout euh, début enfin en tout cas chez nous voilà ils voulaient mettre les dernières versions de tout et bon ben ça ça marche pas euh, donc euh, l'idée c'est vraiment de vraiment euh, euh, prendre les versions exactes qui a marqué et je crois qu'il avait réussi à le déployer en euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais en un jour ou deux. Quoi. Parce que bon, si on enlève les allers-retours, parce que le, quand il y avait des questions, etc., après, il, il, il essaie, mais bon, en, en, à mon avis, deux jours maximum, ça doit, ça doit être déployable en, en toute autonomie sur, une, sur un serveur, je pense. Enfin, je ne sais pas, Projet Lone pourra peut-être compléter ce que je dis, mais... Voilà. J'ai une question ici. Attends, une question nous remarque. Vous envisagez pas de publier des recettes en cible ou des, des files pour permettre justement de créer des, des bacs à sable Ça, ça s'est fait. Il y, a, il y a un exemple, c'est Wikibase. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est l'outil qui est derrière Wikidata. Et donc dès le moment où ils ont proposé comme ça un Docker, ça, ça permettait d'essayer de, et de faire avoir plein de. Enfin, ça rejoint la question des bacs à sable. Ça permet simplement à un développeur de, de s'assurer que la, la, la configuration sera exactement la bonne. Alors, pour Sciences Po, Docker, justement, bah, on commence à s'y mettre seulement maintenant. Donc, euh, ça va être un petit peu tôt pour euh, répondre sur euh, sur euh, sur le projet NumaOp. On est en train, effectivement, de mettre une architecture... Euh, en place, qui sera opérationnel pas avant 2020, de chez nous, et pour lequel on va mettre effectivement bah, des projets qui sont en attente depuis quelques temps. Et l'objectif, effectivement, de, de tout ce qui est lié à Docker, c'est intéressant, effectivement, pour tout ce qui est déploiement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres Compétences qu'il faut quand même avoir avec Docker. Euh, enfin, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, c'est vrai que beaucoup de plateformes qui sont un peu. Euh, qui sont, enfin, qu'on peut monter assez rapidement sont euh, des plateformes qui sont en vie tant qu'elles sont en mémoire. Et dès que vous l'éteignez, ils perdent toutes les données. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça, ça monte très facilement. On peut vite jouer, etc. Par contre, dès qu'on éteint l'instance, euh, voilà, il faut le savoir il y, y a les données qui peuvent disparaître. Après, euh, si on veut des données, enfin si on veut un docker avec effectivement tout ce qui est euh, stockage, etc., qui soit un peu plus pérenne et tout, c'est un autre niveau de, de compétence aussi. Et voilà, donc pour nous, euh, je pense qu'on pourra y venir éventuellement si un jour on a besoin euh, de, de déployer euh, NumaOp chez nous. Mais pour l'instant, c'est malheureusement pas à l'ordre du jour. Voilà. Après, on euh, va peut-être voir côté... Euh, côté euh, Progilon ou un partenaire, enfin je sais pas, ça c'est peut-être des discussions qu'on pourrait avoir après pour voir, euh, voilà, parce que malheureusement ça a aussi un coût hein, de, de dockeriser une application. Et bon, voilà. Aujourd'hui, euh, en tout cas pour Sciences Po, c'est pas l'ordre du jour, c'est clair. Chez nous non plus, mais je sais pas encore à l'ordre du jour. Après, je pense que effectivement un rôle anti ou, euh, ou une image docker, c'est, enfin, ça rentre totalement dans, le, dans les tâches que la communauté pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait faire. donc je... Voilà, je pense que ça à vous après derrière de, de reprendre le code et, euh, et d'installer, de tester, et de, de développer derrière. D'autres questions peut-être On a été à ce point limpide des pédagogues, c'est ça S'il n'y a pas de questions, on va peut-être clore la séance à ce stade. 15h30 pile poil. Ben voilà, tu vois, on est euh, voilà, c'est parfait. Et donc euh, on laisse la parole euh, aux acteurs suivants. Je crois que c'est Marie-Lise et François, c'est ça qui parlait. Et puis je vous souhaite euh, ben j'espère que vous téléchargerez cette application et que vous vous amuserez avec joie dans leur dans sa prise en main. Voilà.